Élève de deuxième bac toutes les sections scientifiques et plus précisément les sciences physiques et les sciences mathématiques Bonjour, dans cette activité qui entre dans le cadre de la leçon des oscillateurs mécaniques nous allons étudier le mouvement d'un oscillateur élastique vertical voici le plan du travail, on va faire certaines observations expérimentales puis faire l'étude théorique du mouvement Voilà, donc euh, passons au premier Titre. Donc, nous avons certains... ici le système mécanique est composé d'un ressort euh, de reader K euh, vertical. Donc, cette extrémité là est fixe et cette zone extrémité est reliée à une masse qu'on peut faire varier. Et ici, on peut la faire varier. Donc, on peut la grandir ou la rétrécir. Et la constante du ruder également peut-être euh, ici donc voilà faisons une première expérience pour voir l'évolution de euh, le mouvement de cette masse là donc cette masse elle subit il subit de force donc il y a son poids p orienté donc il a toujours les mêmes propriétés durant le mouvement et F la force de rappel de ressort qui va être euh, variable donc selon la position de la masse M donc euh, le ressort il a une longueur initiale L0 donc lorsqu'on met la masse il va être dilaté d'un certain allongement delta L0 puis on va l'écarter de sa position d'équilibre ça c'est la position d'équilibre de la masse on va l'écarter de sa position d'équilibre puis on la relâche pour voir un mouvement d'oscillation autour de la position d'équilibre donc voilà faisons l'expérience pour déduire de quoi elle dépend la période d'oscillation donc voilà ici la force f tantôt il est orienté vers le haut tantôt vers le bas selon la position de la masse m on va compter deux périodes donc lorsque le ressort est dilaté, la force est orientée vers le haut. Lorsque le ressort est comprimé, la force est orientée vers, vers le bas. Tandis que F, il garde toujours les mêmes, euh, les mêmes propriétés, c'est-à-dire la même direction, le même sens et la même intensité. F, son, son intensité, son sens, varie selon la position de F. Des périodes. Voilà, des périodes. C'est 16,37 secondes. Si on divise par 10, ça donne 1,63 secondes. Si vous calculez 2 fois p fois racine de m sur k, vous allez trouver également 1,62 secondes. C'est la même valeur que la période de silence. Donc, euh, voilà. Donc, euh, pour ne pas rendre, euh, donc, on va plus faire euh, notre expérience. Donc, on va euh, tout simplement conclure que euh, la masse subit un mouvement d'oscillation autour de sa position d'équilibre. C'est-à-dire que son, euh, son abscisse Y, on va choisir un, un repère OY dans le. Dans la position d'équilibre de la masse et orientée vers le bas, par exemple, c'est l'axe Y. Donc, la position Y de la masse, elle va s'écrire sous la forme Y max fois cosinus de P fois T sur T0 plus phi, où T0, c'est 2 fois P fois racine de M, c'est la période d'oscillation. Donc, on va le voir dans la partie théorique. Donc, passons l'étude théorique donc lorsque ici le ressort euh, lorsque la masse n'est pas suspendue le ressort il aura une longueur L0 c est, c est L0 et lorsque et lorsque euh, le ressort euh, la masse est suspendue il va occuper une position ici c'est la position d'équilibre et, et cette différence là c'est un delta L0 c'est l'allongement à l'équilibre l'allongement du ressort à l'équilibre et lorsque la masse est, est animée d mou, du mouvement c'est à dire qu'elle est écartée et relâchée, elle va être à une position quelconque et dans ce cas la longueur du ressort sera l de t la longueur l de t voilà, on va utiliser ça pour, lors de cette étude là donc, premièrement on va faire le bilan des forces donc le système étudié c'est la masse suspendue en néglige, négligeant toutes sortes de frottements les forces appliquées, extérieures appliquées sont donc il y a le poids de la masse suspendue et la force du rappel du ressort voilà donc euh, avant d'appliquer la loi de Deuxième loi de Newton, on va étudier l'équilibre de la masse M, c'est-à-dire lorsque il est à cette position-là. Donc l'axe d'étude, c'est OY avec O est confondu avec la position d'équilibre de la masse. Donc on va étudier l'équilibre de parce Lorsque la masse est en équilibre, euh, alors on a P plus F égale tout simplement le vecteur nul. Et dans ce cas, c'est-à-dire que M et la, les normes de F et P sont égaux. C'est-à-dire Mg égal à K fois Delta L0 parce, parce que dans ce cas, l'allongement la, du ressort sera Delta L0. Donc la force de rappel sera égale à en norme, égale à K fois Delta L0. Donc, ils sont égaux. Donc, cette expression-là permet de calculer Delta L0 si nous, euh, nous en avons besoin. Delta L0, c'est Mg sur K. donc Mais, ce si qui nous intéresse, on va écrire cette expression-là, cette expression de sous cette forme, ce qui nous intéresse, ou encore mg moins kΔL0 égale 0, c'est cette expression va nous, qui va nous être utile lors de l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, elle permet également de calculer ΔL0 si elle est demandée. Donc, passons maintenant à l'établissement de l'équation différentielle du mouvement. Donc, l'équation différentielle du mouvement, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le repère OY. Avec O, on a dit que dans l'origine O, ici, il est confondu avec la position d'équilibre de la masse. Et on a donc, il y a deux forces, donc B plus F égale M fois l'accélération du centre d'inertie de la masse AG Donc, euh, pour appliquer cette deuxième loi de Newton, nous avons besoin des expressions de tous ces vecteurs là F, P et AG. Donc, ça vaut combien Commençons par F. F, ça donne, donc la force de rappel de ressort, ça donne. Euh, l'allongement à une position quelconque sera, l'allongement du ressort sera L de T, c'est-à-dire l'allongement du ressort à cet instant T, moins la longueur initiale du ressort. L de T moins L0, L de T moins L0 fois K, ça c'est la norme, donc si il est positif, donc c'est L de T peut être inférieur à L0, c'est un cas général, L de T moins L0, donc c'est l'allongement du ressort, et, il est algébrique, il fois K, lorsque l de, T, l de T moins L0 fois K est positif, dans ce cas la force est orientée en haut, donc on va mettre à ce signet moins euh, pour dire que ça euh, est orienté en opposé de l'axe OY donc euh, fois le vecteur G attention ici c'est le vecteur G non pas I donc L de T moins L0 c'est l'arrangement fois K fois moins pour dire que si cette si si grandeur L de T moins L0 positif alors euh, F est orienté en opposé de G donc on va mettre moins ici. donc euh, ça reste valable quelle que soit la position de la masse M. Donc, ça, c'est une expression, il faut la bien comprendre parce que c'est la clé de, ce, de toute cette étude théorique. Donc, maintenant, puisque nous allons faire, on va à l'intérieur de, des parenthèses ici, on va ajouter, retrancher L1, donc moins L1 plus L1, donc c'est toujours la même, donc égale L de T moins L1. Regardez ici, L de T moins L1, c'est quoi Si c'est cette distance-là qui est tout simplement Y de, de la masse. Y de T. Donc Y de T. Donc L de T moins L1, ça donc Y de T. Et L1 moins L0. L1 moins L0. Ça vaut combien C'est delta L0. C'est l'allongement à l'équilibre. Delta L0. le tout fois K fois le vecteur qui G. et fois le signe. Le moins de total. Donc ça c'est l'expression de la force du rappel de ressort. Quelle que soit la position de la masse y de t donc maintenant p p il garde toujours les mêmes propriétés donc il va s'écrire sous la forme sa norme m fois g fois le vecteur unitaire g de l'axe y et p bien sûr égale m fois g fois g et le vecteur accélération dans le, dans le système dans un repère unidimensionnel ça s'écrit ay fois g qui est égal à également la dérivée seconde du y sur dt carré fois le vecteur unité g. On va remplacer maintenant tous ces vecteurs A, G et P et F dans cette deuxième loi de Newton. Et on va obtenir donc, moins entre parenthèses y plus dt zéro 0 fois k fois g, ça c'est F, tout simplement, le vecteur F, plus le vecteur P, c'est m fois g fois g, égale la masse fois l'accélération, c'est dy sur dy carré, fois le vecteur g. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire On va euh, projeter selon l'axe oy. Donc, pour faire la projection, on va faire tout simplement le tout scalaire g. Donc, ce vecteur-là, scalaire g, ça donne cette grandeur, tout simplement. Cette, euh, cette expression, moins, entre parenthèses, fois g. Donc on va faire la projection, la projection selon l'axe Y, cela devient, donc moins Y de T plus delta L0 fois K, plus MG, MG fois G scalaire G, ça donne MG tout simplement, plus tout cela scalaire G, ça donne MD carré de Y sur DT carré. On va développer ici, donc on va obtenir moins Y fois K, moins delta L0 fois K. Donc, moins Y fois K, moins K delta L0, plus Mg, égale M fois la dérivée seconde du Y sur DTK. Donc, euh, voyons ici, Mg moins K delta L0, on a dit ici, que c'est nul. Donc, Mg moins K delta L0, c'est nul. Donc, tout cela va être euh, enlevé et il va rester moins Y fois K. Euh, égale M fois la dérivée seconde on va ramener moins Y à côté de, de ce terme là donc on va obtenir M dy carré sur DT carré plus KY égale 0 c'est à dire M fois la dérivée seconde de la position Y sur DT carré plus K fois Y égale 0 et cela euh, que soit T bien sûr soit T donc on va simplifier par M donc, si on simplifie par m, euh, on va obtenir la dérivée seconde plus k sur m fois y égale 0. Ou encore, la dérivée seconde plus k sur m fois y de t, bien sûr, égale 0, quel que soit t. Et c'est bien l'équation différentielle euh, du mouvement vérifiée par la position de la masse y de t. Et dans la solution, bien sûr, comme vous le savez, euh, lorsque vous avez une dérivée seconde plus une constante fois la fonction dialement, la fonction de y, y de t. Donc la dérivée seconde de y de t plus une constante fois la fonction y de t, égale 0 quel que soit t, sa solution, vous le savez déjà, c'est une euh, fonction sinusoidale qui s'écrit sous cette forme. Donc, on peut vérifier facilement que sa solution s'écrit sous la forme y de t égale y max fois cosinus de p sur t0 fois t plus phi avec la euh, condition d'avoir t0 égale à l'opération de m sur t. donc C'est-à-dire, lorsqu'on remplace cette solution dans l'équation différentielle, vous allez obtenir une condition sur t0 pour que ça soit vraiment une solution. Qui est T0, la condition d'avoir, bien sûr, T0 égale d'opération de M sur K. Voilà euh, la solution, euh, l'équation différentielle établie, et on a ici la forme de la solution. C'est terminé. Euh, merci. Cette vérification de la solution, c'est un. C'est un exercice répétitif qui se répète toujours lors de, de vos leçons. Donc, pas la peine de le refaire ici. Donc euh, vous, vous le savez le faire. Vous êtes censé le savoir le faire parce que ça se répète pas mal de fois lors des, des leçons. Donc c'est terminé. Merci pour votre attention. Et jusqu'à une nouvelle activité. Ou un autre exercice. A bientôt.